Le plus beau live que j'ai vu, c'est le live de Rhône, euh, francophonie, à La Rochelle. Il y avait un live euh, exceptionnel, euh, une scénographie monstrueuse et... Euh, en fait, on avait fait une tournée aux Etats-Unis ensemble pour le, pour le tournage et, euh, et donc j'avais vu tous ces lives mais qui faisaient tout seul euh, de petits lives avec euh, des machines comme ça. Et là, c'était le vrai gros live, donc euh, il y a une quinzaine de personnes dans l'équipe technique. Il y a une scénographie énorme, des lumières, des sons, des instruments et je pense que c'était le plus beau live que j'ai vu.